Maintenant, on va vous, je vais vous montrer un truc qui est très très important, essentiel même pour votre visibilité, bien entendu, sur YouTube, et que si vous maîtrisez ce côté-là, vous allez être vraiment euh, un grand parmi les grands. Ça, c'est le, les, les, les, les mots-clés, ou les tags, de la chaîne de Olivier Juprelle. Il a écrit ici, Olivier Juprel, premier tag, deuxième création vidéo. Retenez bien ce que je suis en train de dire, création vidéo. Et là, c'est marketing vidéo. Alors c'est tout ce qu'il sait faire sur euh, cette histoire de vidéo, la stratégie vidéo dont il parle. Montage vidéo, c'est différent entre ça, ça et ça. C'est pas, il faut pas croire que ça fait la même chose. Non, pour YouTube, il, il dit, euh, il reçoit une, une information avec les tags. Olivier Juprel, ben, au lieu de euh, juprel je vais essayer de de, de, de vous imiter comment euh, YouTube lit les informations de, de, de qu'il reçoit à travers les les mots clés. Euh, euh, il y a il y a, euh, <coughs> il y a Olivier Giprel qui fait de la création vidéo, qui fait du marketing vidéo, qui fait du montage vidéo, qui filme avec un smartphone, qui sait filmer bien sûr avec un smartphone, et euh, euh, comment euh, il sait filmer comme un pro avec un smartphone, il sait filmer comment, parce que ce comment il est très très important, il faut que vous l'utilisez énormément dans vos euh, tags. Smartphone. Comment développer une chaîne YouTube Comment développer une chaîne YouTube Monter une vidéo rapidement. Voyez, c'est toujours autour de la vidéo, mais avec des petites nuances et ça fait des mots clés, des tags énormes. Comment faire des vidéos ben, il n'a pas dit comment faire des vidéos, mais comment faire des vidéos, c'est c'est un truc très très précis. Euh, si vous, euh, par exemple, vous bâtissez euh, votre chaîne sur comment faire des vidéos, vous allez faire euh, ne répondre qu'à cette question. Bien entendu, vous pouvez faire autre chose à côté. Bien sûr, la création de vidéo, ça n'a rien à voir avec comment faire une vidéo mais comment faire des vidéos sur YouTube? Parce que c'est pas, ça va pas être comment faire des vidéos sur Facebook, sur Instagram. Non, non, c'est sur YouTube. Tutoriel, montage vidéo YouTube. C'est le tutoriel, c'est qu'il fait quand même des tutos pour vous apprendre comment réussir dans la stratégie vidéo. Comme il l'identifie, lui, au début de sa chaîne tutoriel, chaîne, vidéo, voilà, astuces YouTube, etc., etc. Alors, si vous faites ça, c'est extraordinaire. Si vous faites comme lui, c'est extraordinaire. Et vous pouvez remarquer ici qu'il commence par son, euh, son nom. Parce que c'est ça, l'étiquette de tout ce qui va suivre. C'est tout ce qui va suivre. C'est, comme je vous ai dit, c'est Olivier Jupret, il fait, il fait, il fait, fait, fait. fait, fait, fait. Donc chaque fois que euh, YouTube reçoit euh, une vidéo de la part d'Olivier Juprelle, il va ah oh, Olivier Juprelle, on sait ce qu'il fait, il fait cela et puis tac, il vous place là où il y a des réponses des questions euh, euh, auxquelles euh, votre chaîne euh, répond. Mais attention, attention, attention. attention. Ça, il faut l'éviter au début, c'est après que vous auriez quand même un peu de notoriété que vous pouvez le placer. Sinon, ça va être que vous, vous n'êtes pas connu, euh, moi, ça est été je suis pas très très connu euh, sur la place, C'est pas la peine que je commence avec ça. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai utilisé une autre méthode, j'ai écrit « hashtag partage ». Donc, tout ce qui c'est même le nom de ma chaîne hashtag #partage c'est la chaîne vous pouvez mettre votre chaîne et la chaîne il faut il faut que ça colle avec votre votre votre activité et il faut pas euh, le, il faut pas copier euh, Olivier Goubert parce que sinon vous allez être complètement à côté si par exemple vous allez vous copier je vais vous donner un exemple si vous copiez tout ça sachez que ça c'est chez YouTube c'est euh, bien entendu, repérer et mémoriser chez Olivier Juprelle, c'est-à-dire vous faites par exemple euh, euh, une question, vous demandez une question et que vous euh, vous, vous avez par exemple ces, ces informations de Olivier Juprelle, ben, il faut se dire que ça va pas arriver chez vous, ça va arriver directement chez euh, Olivier Juprel. Vous avez compris. Donc il faut faire très attention de ce côté-là.